Et tout le monde est bienvenu pour cette review du chapitre 1062 de One Piece. Donc franchement, le chapitre, il était bien, il était... On a encore une fois... En fait, c'est ce que je dis, dans One Piece, maintenant, on entre dans le moment, comme l'a dit l'auteur, c'est la saga finale. Ça veut dire maintenant, tous les mystères et toutes les différentes intrigues qui ont, qui ont commencé au fur et à mesure du manga, là, elles sont en train de prendre fin. Il y a des choses qui sont en train d'être élucidées. Et on a eu beaucoup de révélations. En vrai, enfin, si. Si, si, ces derniers temps, on a énormément de révélations. On apprend beaucoup de choses... Et donc, pour commencer, les, Mugiwa, les Mugiwara, ils sont en train de découvrir euh, l'île de Greenbeat. Enfin, avec le. Comment elle s'appelle C'est la Séraphin. Non, pas la Séraphin. La fille qui représente Vegapunk, numéro 6. Elle s'appelle. C'est Atlas. Et du coup, Atlas, elle est en train de présenter un peu aux Mugiwara. Enfin, il y avait deux groupes. Elle est en train de présenter à Luffy, Chopper et Nami. Elle est en train de leur présenter ce qu'il y a sur l'île et ce qu'ils qu ont fait parce que. Vegapunk du coup il a, il a développé énormément de technologies, Il a appris plein de choses Et du coup il met en pratique euh, par exemple je sais pas des machines qu'il a créé Il les utilise au quotidien Et on voit déjà ils arrivent ils voient plein de nourriture parce qu'ils avaient faim Déjà ils ont dit on va aller là-bas pour manger parce qu'on a faim Ils arrivent ils voient de la nourriture Tu les vois ils sautent Ils, ils traversent la nourriture Au final <rire> tu les vois ils tombent Après j'ai vu ça je me suis dit Oh si tu as peur, il a de la barbe à papa il va se mettre bien Et après on voit du coup il y a une machine fait à manger même à partir des restes et tout elle peut faire à manger donc eux ils prennent à manger ils mangent tranquille et le fil il voit un dragon il lui fonce dedans et moi je on comprenait pas trop il a traversé il a transpercé il, il s'est passé quoi et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est un hologramme le dragon c'est un hologramme il y a des enfin il y a des hologrammes créés par Vegapunk et du coup le fil l'avait traversé c'est pour ça euh, parce qu'en réalité c'est que de la lumière c'est pas de la matière et du coup on voyait même la, la, la, la comment on, comment on peut l'appeler en vrai parce que les filles comme ça qui représentent Vegapunk comment on pourrait les appeler en vrai je sais pas mais euh, on, ah, du coup Atlas on voit elle elle a des gants et elle peut manipuler euh, enfin elle peut entrer en contact avec les hologrammes parce que je crois que ça rejette la lumière ça la renvoie du coup euh, grâce à ses gants elle peut toucher les, les hologrammes ce qui bon on est dans One Piece hein, donc faut il faut rêver c'est One Piece <rire> et du coup il y a Luffy Lui il veut mettre une patate à, à Atlas Pour voir si c'est un hologramme Ou si il si existe vraiment Il la traverse Et elle, elle lui met une, une patate dans le visage elle Du coup vu qu'elle avait, qu avait les gants Elle pouvait attaquer Mais lui il peut pas Et en vrai ça quand on y repense Ça peut vraiment être quelque chose de très, de très intéressant Puisque du coup là s'il y a ça les, les hologrammes ils sont invulnérables Donc ça peut être des armes à exploiter Ou je sais pas en vrai hein. À mon avis, ce sera exploité plus tard. Mais, mais du coup, on voit Luffy, même avec Chopper, il est en train de manger, en train de se régaler. En plus, elle est en train d'expliquer des choses. Ils sont en train de voir tout ce que la machine, elle peut faire. Ça, m'a me fait rire, ça. Et pendant ce temps, à côté, du coup, il y a Frankie, Zoro, Robin, Usopp. Ouais, bah, je crois que c'est ça. Hein, qui sont en train de, de parler avec Lilith. Donc, elle, c'est la Vegapunk numéro 2. Et elle est en train de parler avec Shaka en vocal. Donc là, chacun c'est la numéro 1, c'est un peu galère, mais, mais en vrai ça va. Et du coup, elle lui disait qu'elle était en train de l'engueuler, parce qu'elle était en train de piller les, les pirates à chaque fois, et on apprend qu'il y avait des, des animaux qui s'appellent, enfin pas des animaux, des espèces de monstres marins, ils s'appellent les Sea Beast Weapons, un truc comme ça, et en fait, eux, leur rôle, c'est de faire couler tous les bateaux qui sont, qui sont autour. Ah, mais, mais attends, fait, je suis en train de réaliser Attends, je viens d'apprendre une dinguerie pendant que je vous parle ça veut dire que le Mecha Shark qu'il y avait dans le chapitre avant, il en faisait partie. Et elle, en fait, elle disait qu'ils sont mal programmés et tout. Mais non, ils sont programmés normalement. C'est juste que du coup, ils doivent couler tous les bateaux qui sont environnants. Et c'était le cas des, du Thousand Sunny. C'est pour ça Et du coup, Lilith, elle est venue les sauver, la numéro 2. Et elle se faisait engueuler par chacun parce que tout le temps, elle veut piller les pirates. <rire> chacun elle lui a dit non. Ça, c'est pas des pirates qui ont des trésors et tout. Compte pas sur eux par contre, fais gaffe parce que Zoro, il est, en train, il est en train de te regarder, il est très puissant. Et on voit Zoro, il, il, il est sérieux, il la regarde dans les yeux. Il dit, bon, Vegapunk, maintenant, écoute-moi, tu vas faire ce qu'on te dit. Il lui met un coup de pression, tu vois il, il lui met la pression. Et elle, en vrai, le problème, c'est quoi C'est que dès qu'il a dit ça, on n'a pas vu ce qui se passe après. Donc, euh, bah, on verra au chapitre 1063. Mais, mais du coup, on n'a pas pu savoir. Et j'espère que, que c'est... Qu'il y aura des tensions. Parce qu'on est là pour le spectacle... Et en vrai, non. D'un côté, ce serait bien qu'ils aient Vegapunk de leur côté. Mais de l'autre côté, ça pourra faire un peu d'action dans, dans, dans ce chapitre. Enfin, dans ce prochain chapitre. Donc en vrai, je sais pas. De toute façon, dans tous les cas, moi, je serais satisfait. Je serais satisfait dans tous les cas. Donc euh, de toute façon, Ichiroda, il sait comment nous satisfaire. Et d'ailleurs, pendant ce chapitre aussi, on a appris un truc. On a appris, c'était Bonnie qui était en train de parler tout seul. que Barcelone Mukuma c'est son père. Alors encore une fois... Oda il aime bien nous la mettre à l'envers, nous dire des trucs, machin, mais en... c'est pas la réalité, c'est comme l'autre fois, quand... bah, au dernier chapitre, quand il disait que, enfin il y a Lilith qui disait je suis Vegapunk, en réalité non, c'est une, c'est quoi, c'est un cyborg qui a été créé pour faire des recherches comme Vegapunk, mais c'est pas le vrai Vegapunk qui est né comme ça, et du coup tu vois il a un peu joué sur les mots, et, et je recite encore hein, l'exemple de Kawamatsu, qui lui disait être un Kappa, mais en fait, c'est un homme-poisson. Mais c'est parce Wano, ils ne connaissent pas les hommes-poissons, vu que c'est un pays ils sont gyniste Et du coup, maintenant, je me pose la question, est-ce que vraiment Kuma, c'est le père de Bonnie Parce que ça expliquerait, du coup, sa relation avec le, les révolutionnaires. Et un truc que je me suis dit, bah justement, je vous la mets en description. J'avais vu une théorie qui disait que Vegapunk, en réalité, c'est un agent secret pour, euh, pour les révolutionnaires. Et en réalité, il ne travaille pas pour le gouvernement. Mais il fait ça dans le but de, derrière, aider les révolutionnaires. Il y avait même la théorie comme quoi, en réalité, non, c'était un agent double qui était pour le, le gouvernement mondial, enfin, on sait pas. Mais du coup, ça pourrait expliquer euh, le fait que Kuma, il est transformé en cyborg, et c'était le père de Bonnie, mais Bonnie, elle avait une certaine relation avec les, les révolutionnaires. Donc, je sais pas, je pense que, encore une fois, ces, ces questions, elles seront... Enfin, on aura des réponses à nos questions plus tard dans, dans le manga. Et en parlant de Kuma, on a pu voir après, il y avait le CP0, avec le, un séraphin, le séraphin, il avait l'apparence de Kuma. Mais je pense que c'est aussi le fait que chaque séraphin, en fait, il est censé représenter un Shishibukai. Vu que le, le SSG, il a été créé pour remplacer les, les sept grands corsaires, et bah ben peut-être que chacun est censé en avoir à peu près les mêmes pouvoirs ou un truc comme ça. Par exemple, l'autre fois, il y avait le, le séraphin qui ressemble à Boa Hancock quand il était plus jeune. Il y avait l'autre, je sais plus ce que c'était. Mais du coup, celui-là, il représente Barcelone Mio Kuma. Et si c'est basé un peu sur leur pouvoir, ça peut être vraiment intéressant d'avoir de la diversité dans leur pouvoir, et même dans leur personnalité. Mais en fait, je ne sais même plus exactement. Si je crois qu'ils ont une personnalité, hein. je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils en ont quand même une. Et, euh, et ce n'est pas des, des armes comme les pacifistas qui obéissent, qui se battent et puis c'est tout. Mais du coup, justement, les fin, ce séraphin on l'a vu avec le CP0, ils sont en train de parler, et on apprend que le CP0, ils ont comme mission de tuer le docteur Vegapunk. Le, euh, franchement, il est trop fort. Et Chiroda, il a tellement créé un world building incroyable, un monde incroyable, que maintenant, c'est beaucoup trop facile pour lui de nous hype en quelques phrases. Et Il a tellement de choses sur lesquelles il peut nous hype que, que maintenant, c'est le fruit de, de plusieurs années d'écriture. En tout cas, voilà, franchement, ce chapitre, il était bien. Donc, je vous propose juste ici de voir ma réaction au chapitre 1063. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et salut